Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis avec mon pull de Yankli, hein, Christiania acheté au Danemark, vous l'aviez vu dans un vlog, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir le mettre, au final les couleurs etc. se marient bien. Avec ça, au Danemark, tu passes vraiment pour le con de touriste, genre, oh oh, il a acheté ça, ce débile, en France, tu passes aussi pour un con de touriste, mais surtout auprès des personnes qui ont eu la chance d'y aller, parce que pour le reste, ça donne juste un truc, à la couleur aiguisée et au flot, certain, voilà. Je mauto sus en intro, ça arrive comme ça. D'ailleurs, je mauto sus je dis ça parce que aujourd'hui, on va partir sur une vidéo avis Google 2, c'est écrit là. J'avais fait une première vidéo sur mes propres avis Google, on avait regardé, c'était très drôle, franchement, vos retours étaient top, donc je me suis dit, et si j'allais voir d'autres avis Google, mais pas les miens, d'accord? Des avis Google de structures qu'on connaît, parce qu'il y a beaucoup de structures qu'on connaît qui ont également, on va dire, un statut sur Google Maps et qui ont des gens qui ont laissé des avis. Et donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, j'en ai sélectionné quelques-unes. Dans ce que j'ai sélectionné, il y a des trucs que vous connaissez, par exemple, du Solari. Du Webedia, des bails comme ça. Mais il y a également des Youtubers ou des créateurs qui ont fait des initiatives. Comme par exemple la salle de sport de T-Boy In Shape, le restaurant Vibra TV, ou alors par exemple de Fast Good Cuisine. Alors regardez ces avis Google. Je pense qu'il doit y avoir de la pépite. C'est parti. On commence en très léger. En très léger, on va aller chez Un acteur majeur du monde du gaming français. On va taper Webedia. Oh là là là là là là. j'ai tapé Webedia. Regardez le nombre de trucs que ça m'a lâché. Attends, Webedia à Paris, Webedia Toulouse, Webedia Marseille, Barcelone. Eh hey, mais c'est un truc de ouf, Webedia GMBH, ça veut dire que tu GMBH c'est st structure allemande en Belgique We Webedia Arabia Belgrade Bon non nous on va se on va se sélectionner le Webedia Paris hein. C'est un endroit où je vais très souvent ne serait-ce que pour tourner mes émissions notamment Zach au Libre Il y avait Squeezie avant il y avait son bureau là-bas Il y a Inox qui a son bureau encore là-bas Il y a souvent des gamins qui attendent devant Webedia pour voir s'il si y a Inox, Tag et Michou qui vont passer C'est souvent très marrant Mais on va regarder ça C'est parti On commence gentiment Julien Ricard local guide 175 avis Ça c'est les mecs un peu trop un peu trop déterlés le café est pas mal, liste de cocktails assez réduite Malheureusement, théas agréable en été Je sais pas si c'est un troll mais frérot, c'est pas un bar hein. je... Il y a des bars à côté il y a des... Mais c'est pas un bar Romuald Bellurier, nous nous y sommes rendus afin de rencontrer Une personnalité Youtube dont lequel mon fils est un fervent Admirateur, ne comptez surtout pas rencontrer Vos fans si vous y allez, ce sont leurs lieux de travail Et non des lieux de RDV, un conseil n'y allez pas pour Ce genre de choses, sauf pour le travail Ah bah voilà Un exemple concret de ce que je vous racontais Ma fille de 10 ans aimerait rencontrer Michou pour son anniversaire Elle est du mois de janvier, c'est son rêve le plus cher Oh... <rire> tu vois, genre, ça... C'est mignon mais ça sert le cœur. Par exemple la daronne elle, elle, elle a mis 5 étoiles à Webedia Parce qu'elle sait que Michou il passe souvent là-bas Et elle a mis un message en mode comme s'il si, comme y avait un moment Où ça pouvait être lu tu vois en mode, Ma fille elle aimerait bien rencontrer Michou tu vois Est-ce qu'il y a peut-être comme si c'était une demande tu vois Mais malheureusement c'est pas comme ça que ça fonctionne Lola très cool mais j'ai juste vu en 3D Sur Google Maps Je rêve d'y aller juste une question est-ce que l'on peut rentrer dedans Peut-on visiter et rencontrer certains youtubeurs Oh putain sa mère Vraiment je vous l'ai dit genre dans ce truc à Webedia T'as ta popcorn qui est produit t'as le cul t'as Zach en roue libre, t'as le stream, t'as des tonnes de choses, Webedia possède tellement, on va dire, de, de talent, de trucs, de création, etc. qu'il y a beaucoup de gens qui se succèdent là-bas, et ce qui fait que oui, il y a encore, il y a, il y a souvent des gens qui attendent devant, mais sur les commentaires Google, je m'attendais à voir beaucoup de trolls, mais je m'attendais pas à voir beaucoup de darons qui sont vraiment là, en mode Ouais, alors est-ce qu'il est possible pour mon enfant de... J'y étais pour Tag et Michou, c'était une incroyable expérience, merci <rire> J'y suis allé pour rencontrer El Rizitas. J'ai vu personne, Dieu merci. Le kebab du quartier est au top, Cyberchef. Ça, c'est de la team JVC, ça. Non, El Rizitas, il est pas un web média Mais par contre, encore une fois, j'y étais pour Inox Tag et Michou. C'était une incroyable expérience. Ça corrèle exactement ce que je vous ai dit. Hein. D'ailleurs, regardez, je vous parlais du QG. Expérience unique pour un tournage du QG. L'équipe est au top avec tout le monde. Le lieu est ouf. Merci mille fois à l'équipe de Guillaume Play. Bah voilà, par exemple, le QG, ils accueillent de temps en temps des gens quand ils enregistrent. Et euh, à l'heure actuelle, bon, bah, ils se permettent euh, d'avoir du public. Et le public derrière part et dit, bon, bah, c'est assez cool. En réalité, c'est parce que le le bâtiment est vraiment fat. Il est au milieu de Levallois-Perret. Dédicace à Patrick Balkany. C'est des mecs qui font des dédicaces trop bizarres des mecs qui sont allés en prison. Voilà, le bâtiment est vraiment énorme, il y a cinq étages, il y a beaucoup de structures différentes, il y a JVC, il y a Allociné, il y a euh, le stream. Il y a tellement de bails qu'en réalité, j'avoue, c'est quand même impressionnant. On termine gentiment hein, histoire de. Hein. Ce, ce lieu est incroyable car on peut rencontrer Michou, Inoxtag et plein d'autres Youtubers. Voilà, euh, c'est trop bien, j'ai vu Tag et Michou, enfin oh là là là. là. C'est dommage que le voleur de chaussures se retrouve au château de Soupex, cela me fait regretter ma visite. Sinon les brochettes de Farita sont délicieuses. Ouais, d'un mais putain c'est c'est c'est dur, c'est dur d'avoir quand même autre chose sur les avis que des enfants qui essayent de rencontrer leur, leur créateur préféré. « J'aimerais trop que quelqu'un de Webedia vienne me chercher pour que je me renseigne sur Webedia et essaye de rencontrer Mich et Inox. Bon. » Bah voilà, ça, je pense que ça résume bien la chose. Bon, on est parti sur Webedia qui est toujours en vie, mais allons voir peut-être une autre structure qui, elle, est, est un petit peu morte, voilà, chez qui j'ai été également en 2017. Allons voir les avis de Eclipsia, Eclipsia qui est toujours à Paris, Paris-Sud. Hein, j'y étais, rue, rue d'Alésia, enfin rue d'Alésia, ouais c'est rue d'Alésia il me semble. On n'est pas loin, voilà, moi j'habitais à Montrouge qui était juste à côté, c'était assez pratique. Le jour où j'arrive chez Eclipsia, j'apprends que ça risque de bouger et un mois plus tard j'y étais plus, mais c'est pas grave. On va regarder, euh, du coup, euh, les avis. Euh, 2,9 étoiles, 18 avis. Ça, ça, ça s'est fait bomber un peu sur les avis Ouais, ouais, c'est exactement dans ce coin là, là je... Bon, bah voilà, en tout cas, il n'y a pas grand chose à redire On va aller checker les avis Alors, il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans Team Gibbs, mais what, Echo il un v 9 Là, hashtag LRB à la Japan Ex Oh putain, qu'est-ce que c'est cringe Eclipsia, <rire> réouvre ses portes. Valouze le S, Wax, le meilleur Rip l'Eclipsia, Team Gibbs, Team Gibbs Hashtag Kenny libéré Oh le bâtard C'est-à-dire que lui, quand Kenny a signé On va dire son départ, et en même temps la mort des de la plupart de ce que Eclipsia a fait en termes de Web TV, il est allé poster Kenny libéré, hashtag Eclipsia une étoile Team Louis. Eh, hey, ces mecs-là, ils sont pas pour le bonheur d'autrui. Tu vois, il y a des gens, dès qu'ils vont mettre un jugement à un lieu sans forcément y être allé ou quoi, tu vois, comme par exemple, on ils vu sur Webédia, bon, ils écrivent leur truc et ils mettent 5 étoiles. Eux, étoile SMD, ce que m'a je suppose. Une étoile Eclipsia Gate, une étoile Team Louis, 5 étoiles Team Gibbs, quand même, au-dessus. Ah oui, il y a du 5 étoiles... La, la Team Gibbs, vous êtes sympa. Vous êtes sympa. Eclipsia n'étant pas les seuls et, étant, et, euh, et ayant évolué, bien entendu, vous doutez bien qu'on peut retrouver également, bah, Solari. Eh oui. La Solari TV Production possède également un lieu sur tour, et il y a 255 avis, 4,7 étoiles. Eux, ils sont aimés du public, monsieur. Le staff est très agréable, cependant, un certain wax... <rire> C'est bon, arrogant à de multiples reprises j'ai dû couper court à la conversation et continuer ma route c'est alors que mon chien que je promenais rencontra Chape, les deux joueurs pendant de multiples heures sous un soleil de braise merci pour ce voyage de saveur et de bonheur c'est le cm hein euh, je crois euh, ou en tout cas c'est un mec qui travaillait là bas hein. et toi tu vas pas nous la faire avec tes avitrols là hein ce restaurant nous a servi des plats très simples mais plutôt bien garnis je reviendrai sans ma femme pour les soirées jacuzzi avec les hommes nus <rire> j'ai entendu que les animaux étaient tolérés je demanderai si leur chien dont il parle le temps pourrait être amical avec mon husky. pour une entreprise qui produit des télévisions j'ai pas trouvé d'usine ni de stock des part un PC à 3000 euros vendu par un employé qui avait ça. Ceci dit, le reste des vendeurs sont très séduisants et tout cela ressemble plus à un défilé de top modèle dans des tenues drip. C'est le multiple I. Drip. Du coup, 5 étoiles pour les yeux, mais que 4 car j'ai pas trouvé de télé à acheter. Ah, ça va. Et là, là, on part sur du troll. On part sur du troll pur et dur. Et là, certains, ils sont marrants. Monsieur Courtois. Super club libertin. Les serveurs sont très beaux, très pro. J'aime beaucoup la passion naturiste à refaire. Ah, ça me brûle, putain. Même si de l'extérieur, le lieu... Euh, cela ne paie pas de mine. Au final, leur rayon outillage est bien fourni Mais surtout on peut demander des avis professionnels aux vendeurs qui sont grandement qualifiés Petit plus il vous aide à charger votre voiture si vous avez trop d'encombrants Mais ça ça me fume Ça ça me termine Pourquoi Parce qu'on dirait vraiment que c'est un avis vrai de n'importe quel magasin d'outils tu sais le mec il, il vient il écrit son avis en mode Ouais vous pouvez trouver des vendeurs et tout Je pense que si tu rentres de chez Eclipsa pour acheter des tournevis Tu prends une demi-torniole par amouris. Mais bref Donc du coup le mec te dit ça Et après avec le petit plus il vous aide à charger votre voiture Je suis sûr à cause de ces avis, des bonhommes ont dû aller chez Solari et croire que c'était réellement un truc d'achat ou quoi, tu vois. Je voulais simplement un siège gamer, j'ai reçu des gens de Clio. Je recommence cette adresse, c'est une petite merveille... Oh non, toi t'as écrit un pavé, frérot. Une très bonne crèche pour les petits en bas âge... Oh là, doucement, monsieur Nicolas. Mais doucement, doucement. Manque de joueurs console car moi je joue sur PS4 et je fais plus de 5 kills par game. Alors je trouve ça injuste si je joins une photo de mon setup console. Mais à quoi il joue, le frérot <rire> faut, pas, faut pas aller pourrir des avis avec ça mon gars Un viticulteur comme on n'en fait plus Cabinet d'excellents psychiatres et thérapeutes Bon j'avoue c'est marrant Le lieu est quand même euh, Ça fait street un peu mais bon, si tu veux un grand hangar, souvent t'as pas trop le choix. Je termine le lieu des.. Euh, les endroits gaming. Et après, on passe sur autre chose. Il y a également le V Hive de Vitality. Et ça, par contre, ça accueille du public. Donc le V-Hive de Vitality, chez lequel j'ai fait Zach en pendant un an l'année dernière. C'est un superbe lieu, d'ailleurs, très bien noté. 4,8 étoiles. C'est super bien noté avec 162 avis. Regardons, ça c'est en plein centre de Paris. L'endroit est vraiment massif. D'ailleurs, il y, y a des photos. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu le V-Hive, ça ressemble plus ou moins à ça. Ça fait des watch parties, ça accueille des gens, ça fait un peu cybercafé. Ça fait des formations. Bref, c'est vraiment très bien branlé, je tiens à le dire, c'est un superbe. Lieu. Superbe endroit, j'ai fait un tour de League of Legends de la base qui m'a permis de découvrir cet endroit Il y a environ 1000 carrés, donc ce n'est pas rien En plus c'est vrai qu'il y a une boutique où vous pouvez acheter de la cam Vitality et tout ça, assez bien branlé Super endroit pour jouer, travailler, faire des rencontres, prendre un café et être dans l'univers Vitality Doté d'un shop avec tous les produits Vitality, des prix très abordables I really prefer not to speak. <rire> non, je rigole, je rigole, je rigole. C'est pas ultra cher. C'est pas vrai, c'est pas ultra cher. Mais c'est pas le plus abordable non plus. Merci à toutes les personnes qui aident au bon fonctionnement du VF. C'est bien, ils mettent tous, leur, tous leurs petites photos et tout. Moi je tourne les accords au libre. Ici. Genre je tourne les accords au libre, là, Et donc du coup de temps en temps c'était ouvert. Il y a des gens qui passaient dans la rue et ils regardaient comme ça, machin, notamment celui avec Manu C'était, C'est souvent marrant. C'est loin le meilleur qui... cyber café de Paris, les PC sont très performants, ça c'est vrai, le matériel à disposition est comme neuf, le personnel poli, en plus tout ça, les prix sont si bas pour le service proposé. Et bah dans ce cas-là, c'est cool. Hein. Si, si plusieurs personnes trouvent que le prix est bas, c'est sympa. Je me demande, qu'est-ce que... Oh, oh, oh le gamin <rire> Malheureusement il propose pas plusieurs claviers ou souris Trois étoiles Le mec est pas content il voulait jouer avec son setup tu vois Bon au global c'est quand même que des gens qui disent que c'est de la frappe Ou alors des gens qui disent Déçu de notre expérience Plein de jeux ne sont pas à jouer Cela fait perdre du temps Je suppose que tu peux peut-être le DL ton jeu Mais bon En tout cas là-bas c'est plutôt pas mal Si vous avez besoin de faire un truc dans Paris Centre C'est plutôt bien branlé Je voulais quand même aller checker le une étoile histoire de. D'accord hein, je vais juste aller voir Affiché ouvert de midi à 23h Il est 17h et c'est fermé mais pourtant, à l'intérieur, on voit que c'est allumé. <rire> Lui, il tient un truc, le frérot. Putain, il est pas content. Non, ça peut arriver en réalité. Ça peut arriver. Voilà, hashtag analyse. On va passer sur un autre truc, les gars. On va passer sur un bail... Euh... Je, je prends des risques, d'accord On va aller voir le, le resto TV, Black and White Burger. Quand j'habitais à Paris, j'avais déjà mangé euh, là-bas, d'accord C'est à Châtelet ce truc, euh, si je dis pas de bêtises. Ouais, oh, oh bah tiens, il y en a un là. Black and White Burger, il me semblait que c'était à Châtelet, mais bon bref, c'est Black and White Burger, il me semble que c'est le, le bail de Ibra TV. Et je m'étais déjà fait livrer, et franchement, c'était plutôt pas mal. Je m'étais plutôt régalé. Hein Moi, j'avais bien aimé. Maintenant, mon gars, IbraTV... Je.. On est là pour les vannes, c'est pas méchant. Trois étoiles avec quelques photos. Bon, ça va, ça a pas l'air complètement naze. Alors c'est pas une cuisine d'exception, ça se mange, mais rien de ouf en goût et en conception. Le dressage n'est pas à la hauteur du goût. Bon, S'il y avait le goût, c'est déjà pas mal. Après tous les ingrédients sont assez, assez bonne qualité, hormis les sauces et il y a un large choix de boisson, C'est dommage, il n'y a pas de sherry. Ah, il y a pas un large choix de boissons, y a pas de sherry coke. Lui, il voulait son sherry coke. Tu lui as pas donné son sherry coke, c'est une étoile en moins, mon pote. Ce qui est drôle, c'est qu'il dit qu'il y a pas un large choix de boissons, puis tu vois quand même derrière là une petite boisson à l'ananas. Ce qui est quand même un peu, plus, un peu plus rare on va dire. Les burgers sont très beaux, le choix est présent et le service est rapide, le pain est très bon et les frites sont maison. Bah pourquoi t'as mis trois étoiles. Et là je trouvais que ça a manqué de goût et par rapport au prix ce n'est pas assez boratif. J'ai dû en prendre deux pour me rass rassasier et encore. Ah oui Ah oui, non mais là on a affaire à <rire> on a affaire à un gourmand là. <rire> ça va, le propriétaire est sympa. Les propriétaires, ils envoient des réponses beaucoup plus vénères. Merci d'avoir pris le temps de nous laisser votre avis. Bonne journée l'équipe Black and White Burger. Ah, une étoile. Ah oui, avec le, le, le pavé des ténèbres. Bon apparemment mon avis a été supprimé, je ne sais pas pourquoi. <rire> J'ai commandé un West Coast menu XL un soir et malencontreusement le caissier me fait payer 3€ de plus que le prix indiqué par carte bleue. Déjà c'est pas sympa, je demande à être remboursé mais le caissier insiste pour que je rajoute quelque chose à mon menu, ce que je refuse, et il me rembourse le reste en espèces. Finalement, jusque là je me dis que c'est pas grave, l'erreur est humaine. Bon. La tolérance, ok. Bon, vas-y, le caissier, il a pas envie de refaire la manip de rembourser. Il essaye un petit peu. Je rentre chez moi avec la commande et à ma grande surprise, je me retrouve avec une petite portion de frites qui ne fait pas partie du menu que j'avais pris une grande, mais le pire, c'est que c'était des frites industrielles noirâtres et molles au lieu de frites maison chaudes et croustillantes servies généreusement. <rire> tu sais, quand les mecs utilisent un peu le vocabulaire pour imager leur fantasme on dirait tu vois de frites maison chaude et croustillante servie généreusement <rire> j'ai même pas dédié à vérifier la composition de mon burger par peur d'être déçu dé mis à part il était froid et basique bon c'est pas sympa. Enfin bon, j'avais déjà posté ce commentaire, nanana. Bon, bah ouais, ouais encore une fois, dans, des... dans la restauration, tu peux pas toujours avoir... un Regarde, c'est ça qui est drôle. Lui, il met une étoile pour ça. C'est pas un menteur. C'était il y a deux ans et tout, peut-être ça s'est amélioré. Bref, vraiment, juste derrière, 5 étoiles. Les burgers sont très bons. Je ne suis pas déçu si vous n'êtes pas encore à l'œil foncé. Mais ça, franchement, ça a bonne gueule. C'est pas pour faire le mec, mais ça a bonne gueule. Qu'est-ce que je vois 7 Up chéri mon pote. Ça y est, ça y est, ils ont amélioré le choix de boisson. Tu peux retrouver du Seven Up Sherry. Bon, c'est toujours pas le coca chéri, mais tu peux retrouver ce que tu veux. Burger plutôt moyen. Le menu proposé à environ 12 euros n'est clairement pas à la hauteur. La portion de frites est minuscule. Apparemment les frites posent problème. Les, les burgers en général ça va. Peut-être certains disent qu'il y a... ça manque de goût, mais je vois c'est les frites qui posent souci. Je suis allé manger avec des amis et de la famille un soir chez eux. Cela date d'un petit moment maintenant. Ah oh, ça c'est gamin. Ça, ça tu veux savoir c'est quoi C'est à dire qu'elle est allée manger, ça s'est pas bien passé. Elle est repassée devant un truc comme ça. Et là elle s'est dit ah ouais putain mais attends je vais lui mettre un avis. Tu vois quand le mec met un avis plusieurs mois après il est allé c'est que il a envie quoi. Nous nous sommes fait agresser par un monsieur qui venait de l'extérieur. Bon. Déjà pas cool. Nous n'avons jamais vécu une telle expérience, nous avons eu très peur. Il y avait des enfants avec nous et le personnel n'a rien fait pour nous aider plus jamais. Nous vous avons besoin de manger dans un environnement sécurisé et surtout d'être traité par le personnel en cas de besoin, ce qui n'a pas été le cas. Ah il a répondu le propriétaire, nous vous remercions d'avoir pris le temps et nous sommes sincèrement en avril du désagrément. Nous ne manquons pas de tenir au coin. Cependant, veuillez préciser le jour et l'heure de votre venue ainsi que l'adresse du restaurant. Aucun désagrément n'étant arrivé le mardi 12 octobre dans le nôtre. Ouais bah elle dit que ça date. doit avoir une erreur de votre part, c'est le cas. Merci de supprimer votre avis. Et puis vous ne parlez pas de la nourriture, ce qui est le plus important dans un restaurant. si l'agression réelle, En fait. C'est bizarre parce que tu te dis dans un restaurant, il y a quoi Il doit avoir, je sais pas, un chef de cuisine, un cuisinier, un caissier, tu vois, genre on va dire du personnel. Si un mec vient et commence à être un peu agressif et tout, à part appeler la police... C'est vrai que ça peut être un peu dur d'attendre de la part du staff qui viennent en gros te sauver, mais en même temps c'est humain, tu vois, de te dire bon bah tu vois que je suis en galère, viens m'aider. Donc c'est bizarre parce que je me dis, le vieux, le, le petit étudiant qui travaille à la caisse pour 10 balles de l'heure, s'il y a un mec vraiment agressif, il a pas envie de se faire casser la gueule et à part appeler les flics, il peut pas faire 150 trucs, tu vois. Mais de l'autre côté, les pauvres meufs, elles viennent manger en famille, on vient les emmerder. Je peux comprendre que ça les dérange tu vois Bon au global quand même les avis sont assez bons Les photos sont plutôt pas mal Dans le menu enfant le burger n'a pas de fromage Mauvaise expérience pas de cheese dans le burger menu enfant Frites trop salées frites pas de goût et trop salées Wesh ils se sont mais hey ils se sont concertés là Steak trop fin et fade steak trop fin dans le burger <rire> <rire> Dommage qu'on ne puisse pas mettre la moitié d'une étoile. J'ai mis une étoile pour la sauce dans le burger. Je le jure Je le jure que c'est les mêmes personnes. Ils sont allés ensemble voir le mec. Il a peut-être pris, il a mis les deux mêmes avis. La restauration, ça pardonne pas quand même. Allez, on a regardé du burger. Allons quand même regarder autre chose, non Team Shape, le temple. Dédicace à Thibaut InShape. Voilà, c'est sa salle de sport sur Albi. Elle a... Ça a de la gueule quand même. Un projet comme ça avec les machines, etc. Notre ami Thibaut, ça a dû coûter un peu bonbon. Après, bon, ça reste à Albi, tu vois, mais en de, de, de, de machines, d'endroits et tout, je regarde un peu les photos, ça va, ça va, ah ouais tu peux retrouver ces protéines barres et tout machin. Après, tu sais, une, une, une salle sur un endroit un peu industriel comme ça, ça fait un peu bizarre, mais en réalité, je pense que t'as pas, pas, pas trop le choix. Je suis jamais allé à Albi, je sais pas c'est quoi la, ce que donne la ville, mais allez, on regarde. Les vidéos de Thibaut occupent mes petits depuis Montréal et encore plus depuis qu'un voyage en France est prévu et de retour, une petite visite s'impose. Bon, on va pas montrer les enfants quand même, mais putain. Ça va mettre ça étoiles à toi la salle de sport parce que les gosses ils aiment les vidéos <rire> c'est mignon quand même. Je n'ai pas eu la chance de m'entraîner là-bas mais ma fille de 10 ans rêve de vous voir tous les deux. Oh putain putain putain mais on va pas faire, ça va pas être un webédia, bis. Très belle salle de sport propriétaire très gentil. Bravo à Thibault et Justine pour la accueil d'accord ça c'est ça c'est cool. Je viens du nord retour de vacances à Barcarès on a fait un détour pour aller à la salle j'y suis allé avec ma conjointe et un ami. Nous avons été très bien accueillis par la sœur de Thibault InShape le mec fait manger la mif c'est plutôt pas mal. Nous avons pu euh, voir visiter la salle et prendre des photos. J'ai acheté des produits de la marque InShape au coco thé booster, machin la, la, la. Par contre nous aurions adoré voir Thibault et j'ai juste Fit 4. <rire> c'est mignon, hein. Mais frérot, tu te doutes bien que le gars a son business, il va pas y être toute la journée au cas où quelqu'un le vient et veut le voir. Tu vois ce que je veux dire ça, ça peut se comprendre. C'est clairement une salle Afrique. Elle n'a rien d'exceptionnel. Au contraire, c'est vraiment ghetto. Puis ça ouvre à midi et demi. <rire> jamais vu ça. <rire> Oh putain, lui, il est pas content, lui. Salut à midi et demi. 90% des commentaires ne reflètent pas cette pseudo salle de muscu, d'une part, parce que les commentateurs n'ont jamais mis les pieds à Albi. Mais jamais personne n'a mis les pieds à Albi, hein. Cette ville n'existe pas. Et n'ont jamais pratiqué la muscu, et d'autre part, les pseudo commentateurs, et désolé de me répéter, mettent 5 étoiles uniquement parce qu'ils suivent ce YouTuber. Sans oublier que les tarifs sont exorbitants, on n'est pas à Venice Beach. Et le créneau horaire médiocre, Six petits points, pathétique. <rire> N'y suis jamais allé, mais si c'est Thibaut, ça doit être super cool. Oh putain, c'est horrible. <rire> <rire> Il avait pas tort le frérot <rire> Je connais pas le prix de l'abonnement, je connais pas le bail, il y a quand même des mecs qui y sont allés, qui prennent des photos, salle sympa, bonne ambiance, pas de prise de tête qui valide le délire. Maintenant, est-ce que dans les commentaires ici, il y en a qui y sont allés Je sais pas, mais il y a quand même un truc qui critique, et regarde on le voit. Après, c'était il y a deux ans, peut-être que ça a été changé. Super salle de sport, il beau, mais les horaires d'ouverture et de fermeture sont pas bonnes si vous pouvez ajouter samedi à être ouvert, lundi au vendredi de 9h à 22, c'est une salle de musculation aussi, pas une agence immobilière. <rire> je vois que c'est un peu ça qui casse les couilles. Très bonne salle, j'ai pu faire mon sport tranquillement. J'adore ce lieu, il est parfait là-bas, j'ai enfin pu découvrir mes tablettes. Il y a un gars qui a lancé une j'ai pas trop aimé. <rire> <rire> Dommage, je suis au Maroc. Bon, bah un petit 5 étoiles gratuit, excellent. Très bonne machine. Bon, bah... Apparemment, c'est un peu les horaires qui posent problème, mais je... Ouais, ouais, bon, là, ouf... Je sais pas c'est quoi le souci, mais quand je vois les horaires, 14-18h, 14-18h fermé le reste du temps. Après, en fait il y en a deux, regardez c'est bizarre, il y en a une là, et puis il y en a une autre qui a moins de bons avis et qui est fermée temporairement. Alors peut-être que du coup c'est fermé temporairement, mais c'est un peu chaud. Pardon, on parle des prix pratiqués pour le service horaire proposé, certes il y a des machines mais ça me un un prix. Perso pour 30 euros par mois j'ai la même prestation avec accès à un spa, redescend un peu. Bon ça, ça c'est du classique, un mec qui se plaint de ça c'est qu'à des moments... Je peux comprendre que les prix peuvent être des fois perçus comme abusifs, mais il faut aussi se rendre compte que quand t'as mis un grand investissement dedans et que t'as aussi des coûts de base, c'est comme quand quelqu'un lance une marque de vêtements indépendante, tu vois. Tu lances une marque de vêtements indépendante dans ton coin et puis tu vas pratiquer un certain prix sur tes vêtements. Bon, faut pas abuser, hein, Ceux qui mettent des t-shirts à 50 euros et du bad mood Paris de merde, là, bon, là, là, là, c'est pas terrible. Bon, c'est un pic gratuit, c'est pas gentil, mais vous avez capté. Je veux dire, à partir du moment où ces gens créent leur marque indépendante, elles n'ont pas la force de frappe d'une grosse d'une grosse marque, tu vois. Ou alors euh, comme un Nike ou un truc. Comme ça, qui avec ses stocks et le fait qu'ils achètent énormément, qu'ils aient leur propre usine, etc. Bah, du coup, ils peuvent proposer des prix dix fois plus compétitifs que le Pékin, qui veut juste lancer sa marque dans son coin et qui, du coup, à cause notamment de trucs comme la TVA, le fait que ça ait du prix on demande, donc ça veut dire que ça ait du flux tendu. Ou alors le fait qu'il va faire un peu de stock, mais s'il veut faire en France, bah, ça coûte plus cher. Bah, souvent, oui, effectivement, des mecs vont avoir cette logique sans se rendre compte de la réalité du business. Et des mecs ils vont se dire, oh, putain, le mec en indépendant, il vend des t-shirts plus chers que Nike. Mais je comprends pas, pour qui il se prend Ah bah oui, sauf que le mec en indépendant, il a aussi une réalité que n'ont pas c'est c'est gros, gros bail. Bah après, je connais pas hein, réellement ce que ça dit. Du matériel, pas mieux que dans d'autres salles et des tarifs excessive, excessivement chers. 200 euros le mois ou 10 euros la séance. La notoriété des youtubeurs sert maintenant aussi à pousser à ce genre de dépenses folles. Oh, si c'est 200 balles le mois, j'avoue, c'est peut-être un peu cher quand même. Hein. C'est peut-être un, un peu cher. Encore hein. faudrait-il que cette salle soit ouverte pendant ces heures d'ouverture pour en juger. Ils ont pu avoir quelques soucis. Hein. Trop cher pour ce que c'est. 10 euros la séance, c'est ouvert que les après-midi. Si on fait 4 séances par semaine, ça nous reviendrait à 160 euros par mois. Je préfère Fitness Park ou Basic Fit à 20 euros par mois. Bonjour, il y a une formule sans engagement à 49 euros par mois ou une formule avec un engagement à 45 euros par mois. 45 euros par mois un pour une salle de sport, j'avoue, je sais pas trop. Calme, pas trop de monde, les machines ne sont pas toutes jeunes, mais on s'en fout un peu. L'objectif est de faire sa séance tranquillement, na, na. Ok, ok, ok. 45 euros par mois, je sais pas réellement si ça en vaut la peine. Bon, extrêmement cher, et midi 30, 19h30, ai-je besoin de dire plus Il aura beau être youtubeur, il faut pas tomber dans le panneau. Cet endroit est très surcoté. Bon, bah là pour le coup, il y en a qui en avaient gros sur la patate. Et je peux comprendre que ce lieu fasse un petit peu plus débat. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est fermé temporairement. Je sais pas, peut-être qu'il va la relancer, peut-être qu'il va essayer de régler les soucis. Je peux comprendre que des fois quand tu te lances dans des business, ça peut avoir sa part de difficulté. Ouais tout fait honnête avec vous. Il me restait un ou deux trucs de côté. Je voulais voir peut-être des avis de Meltdown. Il y avait le restaurant de Fast Good Cuisine, Pepe Chicken. Ça fait déjà 25 minutes je recorde. Je veux pas que la vidéo soit indigeste non plus. Si ça vous a plu, je fais un épisode 2. Et dans ce cas-là, après l'épisode 2, dans les commentaires, vous me dites des trucs comme ça qui ont un rapport stream, gaming, YouTube, Twitch, qui pourrait être intéressant à aller voir. Peut-être que j'ai pas pensé. On peut mettre les Meltdown qui sont des bars gaming. Pepe Chicken, c'est le resto de Fast Good Cuisine. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à aller voir dedans. Si vous avez des idées pour compléter, bon, bah, n'hésitez pas. J'espère cet avis Google, enfin, euh, cette vidéo avis Google vous a fait plaisir. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à la faire. Et je vous dis à prochain, les amis. Bisous